La baguette de Monsieur Casquette est passée avec des bonbons. J'ai mangé des étoiles toute la nuit. Hello World. Le lendemain, il n'y en avait plus. Hello World. Hello world. Oh, tu ne sais pas ce que tu dis. Fais semblant de comprendre. On fait comme si j'ai mangé des étoiles toute la nuit. Hello world Le lendemain, il n'y en avait plus. Le lendemain, il n'y en avait plus. L'allumage mm. s'allume dans les étoiles. Ça La tente s'est plantée, elle nage dans la sardine, Juile. Les deux, deux pieds en terre, les trois doigts en l'air, les trois doigts en pierre, de cheval, de frise, de taille. Mettez où? Tu ne sais pas ce que tu dis. Fais semblant de comprendre. Je fais comme si. Je casquette que tu. avec des bonbons j'ai mangé des étoiles toute la nuit Le lendemain il n'y en avait plus Le lendemain il n'y en avait plus Le lendemain il n'y en avait plus